Lorsque l'on fait un clic droit avec la souris, il fait apparaître un menu. Ce menu s'appelle le menu contextuel et va dépendre de l'endroit où on se trouve. Par exemple, si on fait un clic droit sur la corbeille, il propose de l'ouvrir ou de la vider. Un clic droit sur un fichier de type PDF, il propose de l'ouvrir avec différents logiciels, d'en faire une archive, de le copier, de le couper, de le supprimer. Sur le bureau, il va proposer de créer un dossier. En fait, on appelle ça menu contextuel parce que d'une part, euh, ça porte bien son nom, ça fait apparaître un menu qui dépend du contexte dans lequel on se trouve. Et donc ça va afficher les, les options les plus logiques par rapport à l'endroit où on se trouve.